Il y avait une fois, une petite fille africaine qui vivait dans une maison ordinaire avec sa sœur, son père et sa mère. Elle s'était toujours sentie aimée à Noël jusqu'à ce que ses parents un jour décident d'arrêter de lui offrir des cadeaux à elle et à sa sœur. La cupidité et la jalousie ont envahi son cœur chaque fois qu'elle entendait ses amis recevoir des cadeaux et non elle. Cet incident a rendu son cœur noir comme pierre jusqu'à ce qu'un après-midi, elle eut une idée. Bonsoir maman, ça papa, j'espère que vous allez bien. De la manière que tu parles, je suis sûr que tu veux quelque chose. Qu'est-ce que tu veux Ok, j'ai une idée. Pour cette Noël, et si nous nous surprenons avec des cadeaux <rire> Oui, c'est une très bonne idée. Dans ce chapeau, j'ai mis le nom de chacun, ok Moi, j'ai choisi d'abord. Maman J'ai choisi maman. J'ai eu mari. Ah, j'ai eu papa. <rire> j'ai eu Mijo. Et voilà, donc on a une semaine pour se trouver des cadeaux. Mais je te veux quoi comme cadeau Papa, normalement ça doit être une surprise. Mais bon, quand tu es 6 là, il y a le nouveau iPhone 12 qui vient de sortir. Donc, euh, s'il y a le vouloir, il y a le pouvoir. Moi, il sait que tu m'as rien demandé, mais comme cadeau, j'aimerais avoir un nouveau ordinateur. Et aussi, euh, le livre de Karl dont je t'ai pas la dernière fois. Voilà. Maro et Mijo étaient excités car elles savaient qu'elles recevront quelque chose cette année. Tout allait selon le plan de Mijo. Tandis que les parents avaient du ressentiment. Ils n'aimaient pas dépenser parce que pour eux, Noël est une saison pour se concentrer uniquement sur Jésus. On dit toujours que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles et maléfiques. Les parents ont compris le système, c'est à l'église que Maro et Mijo passent leur bélier de Noël. Pourquoi la messe est longue comme ça? Là? On dit réveillant de Noël, c'est ça qu'elle est là. le jour où on va vraiment arrêter d'aller à l'église, ça va me de moi, Satan. Je vous ai dit à de ne pas parler pendant la messe. non. C'est qu -ce quelle genre d'enfant? Hein? Prochainement, je ferai tout. De même. Et c'est ainsi que Maro fut remise en place. Elle a sûrement appris que la messe n'est pas un endroit pour discuter mais pour écouter. Quant à mijo, celle-ci garde toujours un attitude grincheux et pas si joyeuse. Pourquoi c'est après la messe que les parents deviennent les célébrités C'est pas la petite qui respire fou comme ça là. Comme ça va ton oxygène, là, ça fait comment déjà C'est petit parce que m'a dit qu on pas lui parler, mais c'est qu'elle veut lui parler. Mmh. Mmh. Ça sent les beaucoup ici. C'est vrai Marie, Mijo, venez saluer Tata Pastroni. L'hypocrisie de Marot et Mijo n'ont pas été faciles. Mais comme Mijo l'a dit tantôt, quand il y a le vouloir, il y a le pouvoir. Passons au moment que nous attendons tous le jour de Noël. J'aime trop la Noël, je reçois trop de messages. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur, le Missy. Hmm. Joyeux Noël à tous. Amen, joyeux Noël aussi. Que la naissance de Jésus nous apporte le discernement et la sagesse. C'est très important. Amen, à vous aussi. Allez, Mijo, montre-nous ce que tu as acheté. C'est quoi dedans? Au lieu de parler, il faut ouvrir. Oh, waouh. Tu m'as acheté un téléphone, maman? Tu as trouvé l'argent là-haut? Avec mes économies. Donc, mamie, tu as un cœur. Tu peux être aussi gentil comme ça. Chérie, tu vois ça? Ouais, c'est beau. Bon. Ok, c'est mon tour, papa. Wow. Je t'ai acheté du vin parce que je sais que c'est ton problème. Et je pensais l'acheter aujourd'hui. Tu réfléchis. Papa, qu'est-ce que tu m'as acheté Oh, oui. Je t'ai pris ça. Et ici c'est que c'est mon iPhone 12. <rire> Au vol de Paris. Mais c'est papa. Quoi? On appelle ça un chiffon. parle à Marie, tu ne nettoies pas au coin de cette maison. Donc ça va t'aider à t'améliorer. Ah, c'est souillant. Au moins, hein. on voit le bon côté des choses. Si tu échoues à l'école, tu deviendras excellente en ménagère. Tu ignores quoi. La catégorie du mauvais cadeau. Papa, tu as seulement déjà gagné. <rire> Marie, je ne vois pas ce qui est drôle. De toute manière, voici ta part là-bas. Tiens. Mmh, moi, tu m'as donné deux. Je sais que c'est mon MacBook et puis c'est mon livre là, non c'est aussi faux ouvrir avant de parler. Comment ça c'est mon ordinateur. En effet, pourquoi dois-je t'acheter un nouveau pendant que ton ancien marche On appelle ça du mauvais investissement. Réfléchis ça avant de poser des questions des fois. <rire> au moi mon chiffon est mieux. <rire> au moins c'est nouveau. <rire> J'espère que c'est au moins mon livre. Là, non? Tu donné la Bible, le seul livre que tu as besoin, c'est la Sainte Bible. Rapproche-toi de Jésus au lieu des sautiges. Si tu prenais le temps de lire, tu allais comprendre qu'il y a des histoires vraiment fascinantes dans la Bible. Sainte Maro. Vous êtes des enfants vraiment ingrats. Au lieu de reconnaissants pour ce que vous avez, vous êtes là vous vous plaignez. Il y a vraiment la bouille dans vos cerveaux. Ma chance. Mijo et Maro ont oublié que le meilleur cadeau que l'on puisse souhaiter à Noël, c'est la présence d'une famille heureuse et saine. C'est en se réjouissant de ce que nous avons et non de ce qui nous manque que nous aurons plus. Joyeux Noël de ma famille à la vôtre. Thomas. Thomas. Ay, Thomas. I'm a